Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Algérie qui sera la troisième de notre série consacrée à l'utilisation de la librairie Adafruit GFX Alors après avoir traité de la manipulation des pixels puis sur l'affichage de lignes sur l'écran TFT nous allons aborder dans cette vidéo deux autres primitives qui sont les triangles et les rectangles avec comme exemple démonstration encore une fois l'affichage de fractales qui sont le triangle de Sierpinski et le tapis de Sierpinski. Je vous mettrai des liens euh, dans la description de cette vidéo pour ceux et celles d'entre de, vous qui voudraient avoir plus d'informations sur les deux fractales ainsi que sur le mathématicien polonais qui en est à l'origine. Nous allons commencer par définir les méthodes d'affichage du triangle sur notre écran. La première est Draw Triangle qui admet comme entrée, les coordonnées x, y de chaque sommet du triangle ainsi que la couleur du trait extérieur du triangle. L'autre méthode est Fill Triangle qui accepte les mêmes entrées que draw triangle mais avec la seule différence que la couleur sera appliquée pour le remplissage de la surface intérieure du triangle. Afin d'illustrer l'utilisation de ces deux méthodes, nous allons étudier maintenant le programme Fractal Triangle. Afin d'afficher le, le triangle de Sierpinski, nous allons utiliser l'algorithme qui consiste à dessiner un triangle principal ABC, duquel nous allons soustraire un deuxième triangle EGF formé par les points médians de chaque arête du triangle. Puis nous allons recommencer l'opération pour chacun des nouveaux triangles formés par les points AEG, EBF et GCF. Et continuez comme ça indéfiniment. Nous allons maintenant aborder le programme Fractal Triangle qui va nous permettre d'afficher le triangle de Sierpinski. On commence par la déclaration des librairies qu'on va utiliser. Suivi par la définition des pins de communication entre la carte et l'écran TFT. On crée une instance de l'écran TFT. A la partie Setup, on va commencer par démarrer notre écran avec TFT.begin. On le met en position paysage. Suivi par la définition du background de l'écran en blanc. On va exécuter notre fonction Sierpinski à l'intérieur du setup, ce qui veut dire que la partie loop sera vide. La, pro, la première fonction qu'on va utiliser est un diviseur par deux. C'est un petit, une petite fonction qui va diviser par deux, deux entiers en entrée qu'on va utiliser à l'intérieur de la fonction fractal triangle. La fonction fractal triangle accepte comme entrée les coordonnées des sommets du triangle avec en plus. Euh, n qui est la profondeur euh, de la fractale. À l'intérieur de la fonction, on va calculer les coordonnées du point médian des arêtes du triangle. Et puis, on va utiliser draw DrawTriangle pour dessiner le triangle dont les sommets sont les médianes de chaque arête. Après cela, on va exécuter de manière récursive la même fonction qui est fractal triangle pour chaque nouveau triangle créé. La fonction fractal triangle 2 utilise à la place de draw triangle la fonction fill triangle pour afficher des triangles pleins. Et puis la, la fonction Sierpinski fait appel aux deux fonctions précédemment citées. Compiler le programme, puis le téléverser et voir le résultat. qui concerne l'affichage la, du rectangle, la librairie fournit euh, comme précédemment pour triangle deux méthodes qui sont la première, DrawRect, qui admet comme entrée les coordonnées des som du sommet supérieur gauche du rectangle suivies par la hauteur et la largeur du rectangle, tous deux données en pixels. Le dernier argument est la couleur du trait du rectangle. La deuxième méthode est fil rect qui admet les mêmes arguments avec la différence que la couleur sera appliquée au remplissage de la surface du rectangle. De la même manière que pour l'affichage du triangle, nous allons maintenant étudier un programme qui va afficher une fractale qui est le tapis de Sierpinski afin d'illustrer l'utilisation de ces deux méthodes. Pour dessiner la fractale, nous allons commencer par dessiner un carré de sommet A et de longueur d'arête H. Il nous faut maintenant calculer les coordonnées du point A' qui est le sommet supérieur gauche du carré intérieur que nous allons soustraire et qui a une longueur d'arête de H sur 3. Nous répétons l'opération indéfiniment en divisant à chaque fois la longueur de l'arête par 3. Pour le programme fractal carré, qui correspond à l'affichage du tapis de Sierpinski, toute la première partie ressemble au programme fractal triangle. Dans la partie fractal carré, la fonction fractal carré admet comme entrée les coordonnées du point supérieur gauche du rectangle, plus, plus la hauteur et la profondeur de la fractale. On va commencer par créer notre premier rectangle qui se trouve au centre du rectangle principal, donc du carré principal, et puis on va appeler de façon récursive la fonction fractale carré pour chaque nouveau carré créé, qui sont en nombre de 8. Nous avons utilisé ici une manière plus souple pour définir les coordonnées des points qui constituent chaque carré. Et cela pour gagner un peu d'espace pour ne pas utiliser de variables. Puis vient la fonction Sarpinski-Tapis qui utilise les deux fonctions fractal-carré et fractal-carré 2 pour afficher le tapis de sarpinski Nous allons compiler le programme et le téléverser. troisième vidéo sur l'utilisation de la librairie Adafruit GFX. Il nous reste encore beaucoup de points à aborder mais ils seront traités dans nos prochaines vidéos sur le sujet. D'ici là nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines publications et à nous suivre et interagir avec nous via nos réseaux sociaux. Et pour finir de la part de toute l'équipe je vous dis Salam